Est-ce que dans, le, dans la famille, vous disposez d'un véhicule Oui, mais elle est en panne. Donc, mon mari, il n'a pas le temps de la réparer. Donc, maintenant, on est tous les deux sans voiture. Et elle est en panne depuis combien de temps Pouf, ça fait deux, trois mois peut-être. Ouais, parce que bon, c'est une, une vieille voiture aussi. Donc Comme elle est attachée à, à des vieilles voitures, donc il, il a du mal à trouver les pièces. Et parfois, il n'a pas le temps... Après, il y a l'argent, donc après, ça s'enchaîne. Déjà, on voit le permis et après, on voit la voiture, parce que c'est déjà une autre étape. Est-ce que vous avez de l'argent disponible pour l'acheter Pas du tout. Je <rire> n'ai <rire> pas des économies du côté. Je, je sais qu'il faut que j'achète, donc peut-être un crédit, je ne sais pas. J'espère pas un crédit, parce que ça va être encore pire. Mmh. Voilà. Donc, je pense qu'avec peut-être 3000 euros, peut-être j'ai pu acheter une petite voiture. Le contrôle, c'est chaque deux ans. Hein, une fois que la voiture. Le premier contrôle, c'est quatre 8... ans et après, c'est chaque deux ans. Donc, euh, ça leur fait. Au niveau budget, tout ça, c'est pas. Mais en fait, dans l'ensemble, quand même, les gens essayent de les entretenir, la voiture.